Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife, à la plage de Bayadel del qui est un des nombreux hôtels 5 étoiles ici dans le sud de Tenerife. C'est une zone où il y a énormément de, de très beaux hôtels ici et nous avons donc cette belle plage publique ici derrière moi. Donc il est 7 heures du soir, on peut encore aller se baigner, il fait encore très bon ici. Donc on est fin juin 2020 et vous voyez que c'est un endroit très très agréable ici dans le sud de Tenerife. Dans cette vidéo je voudrais vous parler de la psychologie d'un trader gagnant. Effectivement euh, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading, qui ont fait beaucoup d'études, qui sont intellectuellement euh, vraiment euh, très, très capables euh, et pourtant qui échouent au niveau du trading. Alors c'est assez paradoxal alors qu'on a parfois des, des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui eux cartonnent en, en trading. Donc euh, on peut se poser des questions. Eh bien en fait la raison est que la psychologie d'un trader est totalement différente de ce qu'on peut avoir dans, dans la vie courante et de ce qu'on doit euh, avoir en trading, c'est totalement différent, ça peut être à l'opposé de ce qu'on peut penser euh, en général. Donc euh, il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment se former à cela pour arriver à avoir des bons résultats en trading. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, très performant dans le business ou dans d'autres domaines que vous allez forcément cartonner en trading. Ça se peut, mais ce n'est pas une certitude et il faudra euh, probablement que vous appreniez à avoir euh, des pensées différentes de ce que vous avez en général lorsque vous tradez. Et pour cela, j'ai un livre à vous conseiller. Donc vous voyez ce livre-ci de Marc Douglas, Trader dans la zone, Trader entrer dans la zone. Donc c'est un excellent livre si vous voulez apprendre euh, la psychologie euh, d'un bon trader. Donc euh, je, vais vous, je vais vous lire les titres euh, des différents chapitres, vous verrez euh, ce dont il s'agit. Donc euh, chapitre 3, prendre ses responsabilités, chapitre 4, euh, la régularité et un état d'esprit, chapitre 5, la dynamique de la perception, chapitre 6, le point de vue du marché, chapitre 7, l'avantage du trader pensé en termes de probabilité, chapitre 8, travailler avec vos certitudes, chapitre 9, la nature des certitudes, chapitre 10, l'impact des certitudes sur le trading, chapitre 11 « Penser comme un trader et » etc. Donc vous voyez c'est un, un livre très intéressant, euh, j'ai zappé le chapitre 1 et le chapitre 2, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Donc le chapitre 1 c'est euh, « Le chemin vers la réussite, analyse fondamentale, analyse technique ou analyse psychologique » et le chapitre 2 « Le leurre et les dangers du trading ». Donc, Dans tous ces chapitres vous allez apprendre énormément de choses sur la manière dont il faut réfléchir et quelles réactions psychologiques vous devez avoir quand vous êtes gagnant ou quand vous êtes perdant parce que les, les, les, deux, les deux peuvent être assez pervers donc si vous perdez vous pouvez paniquer si vous avez joué des positions trop importantes ça peut vous mettre le, le moral à zéro, il y a, il y a même des, des traders qui sont, se sont suicidés et euh, parce qu'ils avaient perdu des fortunes et d'un autre côté euh, lorsque vous gagnez vous pouvez être euphorique, penser que vous êtes les rois du monde et après faire des, des grosses besties en trading, donc il est très important après avoir euh, euh, acquis une, une bonne méthode de trading, il faut aussi travailler sa psychologie, c'est important. Et ce livre donc est certainement un des livres que vous devez lire si vous vous intéressez sérieusement au trading. Donc Marc Douglas, « Trader entré dans la zone » aux éditions Valor. Donc c'est vraiment un livre, une valeur sûre que vous pouvez acheter sans problème. Il ne coûte pas très cher, je ne sais plus le prix que je l'ai payé mais il n'est pas, pas très très gros donc euh, ça doit coûter une trentaine d'euros j'imagine. Et vraiment c'est un investissement euh, qui vous aidera beaucoup pour arriver à avoir de bons résultats en trading et travailler justement la psychologie. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, je vous ferai d'autres vidéos euh, que j'espère vous intéresseront ici à Tenerife donc euh, toujours dans cet endroit merveilleux ici. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, je pense que ça intéressera d'autres personnes et je vous donnerai encore des conseils dans d'autres vidéos. Voilà j'espère vous retrouver très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À bientôt, bye bye de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe